Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir eh bien, comment facturer dans sa conciergerie d'appartement, dans sa conciergerie Airbnb, comment facturer. C'est un sujet et eh bien je pense qui va te plaire puisque c'est pas forcément euh, très implicite. On va en parler dans cette vidéo, mais comme tu le sais juste avant, je te balance le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, tu vas découvrir un petit bouton s'abonner tout en bas de cette vidéo, t actives la petite clochette et comme ça tu es notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube où on parle justement de conciergerie d'appartement, on parle de sous-location, d'investissement locatif, d'entrepreneuriat, de mindset d'entrepreneur. Si t tous ces sujets t'intéressent, eh bien je t'invite dès maintenant à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et avant de commencer, avant de commencer cette vidéo, je vais t'offrir une série de quatre vidéos qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans le business Business, de la sous-location professionnelle et également aussi de la conciergerie d'appartements. Tu as découvert cette série de quatre vidéos, pareil tout en bas dans la partie description. Aujourd'hui on va donc parler de conciergerie d'appartements et on va donc parler de comment facturer ces appartements. Alors tu vas voir qu'il existe réellement quatre solutions, les quatre solutions qui vont te permettre eh bien, de facturer ton client. Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, en fonction des plateformes que tu vas utiliser, si c'est du Airbnb, si c'est du Booking ou d'autres plateformes, eh bien forcément, tu auras des fonctionnements qui vont être un tout petit peu différents, mais bien que, en fonction des outils que tu vas utiliser, tu vas voir que ça peut être assez uniformisé tout ça. Moi, j'utilise principalement Airbnb et aussi Booking. C'est les deux plateformes principales. Alors après, si je prends des réservations en direct, bien évidemment, Là, c'est beaucoup plus facile à gérer, bien que, euh, bien que, encore une fois, on est une conciergerie d'appartement, on n'encaisse pas l'argent pour le compte de propriétaire, non, on est juste un prestataire de service. Qu'on soit très clair par rapport à ça, on n'est pas un agent immobilier, donc... On ne fait pas du tout la même chose, on n'encaisse pas les loyers, on ne rédige pas les contrats. Nous, on est là juste pour proposer des prestations de services. Mais ce qui se passe, c'est que quand on doit facturer en fin de mois, et si tu factures par exemple 20% sur le chiffre d'affaires ou 25% sur le chiffre d'affaires ou 30%, ça peut arriver aussi, eh bien, bien évidemment, il faut connaître le chiffre d'affaires qu'on a réalisé. Alors, comment faire Ce qui se passe, c'est que... Bah, Forcément, le propriétaire va avoir son compte Airbnb, va avoir son compte Booking. C'est sa propriété, hein. c'est pas le tien. C'est sa propriété, puisqu'encore une fois, je le précise bien, on n'est pas agent immobilier. Donc du coup, comment savoir, euh, sauf et eh bien effectivement relever à chaque fois chaque réservation et reporter ça dans un fichier Excel, c'est juste réverbatif, Comment on peut faire facilement, rapidement pour qu'en début de mois on puisse facturer Moi aujourd'hui, on a, euh, je crois, quelque chose comme une trentaine ou quarantaine d'appartements conciergerie. Donc tu te doutes bien que je vais pas passer euh, une semaine à facturer faut que ça me prenne maximum quelques heures pour que du coup euh, tout soit euh, tout soit possible alors au delà de la facturation c'est rédiger euh, la facture en elle-même hein. Eh bien, il faut savoir exactement combien on va facturer. Et vu que c'est un pourcentage par rapport au chiffre d'affaires, et vu qu'on euh, va facturer les frais de ménage, c'est-à-dire que les frais de ménage qui ont été payés par le voyageur vont être ajoutés en plus de commissions. Alors là, bien évidemment, tu vas peut-être me dire, je que ne fonctionne peut-être pas comme ça. Bon, aujourd'hui, moi, dans le cadre de formation, j'explique justement à mes, à mes élèves comment, aujourd'hui, quelle offre commerciale doivent proposer à leurs clients. Et je pense que la majorité des conciergeries d'appartements font comme ça. Alors, donc, quatre méthodes. On va commencer par la première. Alors, soit déjà tu as l'accès au compte du propriétaire, c'est-à-dire que le propriétaire te donne son login et son mot de passe. Et là, effectivement, c'est assez simple puisque bah, tu te connectes et en début de mois, tu vas aller dans l'onglet « Performance » donc sur Airbnb et tu vas aller cliquer sur les statistiques pour du coup voir eh bien, combien il a réalisé sur le mois précédent. Là, tu fais un export. CSV, un export Excel, et du coup, tu récupères le fichier complet avec les réservations, les frais de ménage, les commissions de la plateforme, etc., etc. Et donc là, c'est très facile et eh bien de... Alors, si tu ne sais pas comment faire, je pourrais te refaire une autre vidéo beaucoup plus dans le détail si tu souhaites un jour. Mais là, c'est très facile. Là, ça se fait en gros en trois minutes chrono. C'est plié puisque tu vas appliquer ton coefficient. Tu ajoutes les frais de ménage. Vu que c'est sous Excel, tout va se calculer automatiquement. Et tu as ton montant total. Et du coup, tu fais ta facturation par rapport à ça. Donc moi, concrètement, bah, j'envoie un email à mes clients. Je leur joins ce fichier Excel-là avec le détail, etc., comment j'ai calculé pour obtenir la somme que je leur, donc, que, que je leur facture. Et, en, et dans la deuxième pièce jointe, eh bien, je mets la facture où là tu retrouves effectivement eh bien, le, le montant total à me régler. Donc ça c'est la première solution Et tu vas me dire bah oui mais le propriétaire il ne m'a pas donné accès à son compte euh, Ou alors euh, Il ne souhaite pas, euh, je ne sais pas Pour des raisons diverses, parfois même il y a des, des problèmes Qu'on peut avoir sur les Notamment sur les, les codes qui sont envoyés Tu sais par SMS sur le téléphone du propriétaire Donc ça peut être chiant, il faut le contacter, il faut lui dire Est-ce que vous pouvez me transmettre le code SMS train... Ça peut être réberbatif et compliqué Donc c'est possible Mais ça peut être embêtant et parfois Encore une fois le propriétaire ne te partage pas l'accès à son compte On a le même problème pour Booking pour Booking c'est un petit peu différent puisque là on va dans la partie facturation et là on voit tout simplement et eh bien la facture qui a été éditée par, euh, enfin on a le reporting sous format Excel, c'est exactement la même chose, les colonnes sont quasiment identiques euh, par rapport à ça. Donc on, ça c'est la première solution, on arrive à la deuxième solution. La deuxième solution c'est de te mettre en co-host. Là, on va être plus précis. En co-host, le souci qu'il y a, et quand on est en conciergerie, généralement, on est en co-host. Mais le problème du co-host, c'est que en, sur Airbnb, du moins, on n'a pas accès à la partie facturation. Donc, on ne peut pas savoir, on peut pas avoir un report, euh, extraire les données sur qu'est-ce qui a été loué et combien a été loué et les frais ménages etc. On n'a pas accès à ça. Donc c'est un vrai problème. Et du coup on peut pas le résoudre avec le cost sur Airbnb. Par contre sur Booking c'est possible. C'est-à-dire que sur Booking on a ce même principe de cost, c'est-à-dire qu'on est un, en fait on est, tu, tu verras dans la partie quand tu cliques sur ton onglet compte, tu peux ensuite et eh bien rajouter donc des membres tout simplement donc qui vont utiliser le compte. Et là tu leur donnes des droits et donc notamment tu vas, enfin le propriétaire va cocher les droits financiers, ce qui va permettre d'avoir accès aux finances tout simplement donc au report de toutes les ventes qui ont pu être faites donc sur Booking c'est assez simple et euh, du coup tu extrais pareillement ce fichier Excel et du coup tu bases ta facturation par rapport à ça donc pas de problème de ce côté là par contre du coup sur Airbnb tu l'as bien compris ça ne marche pas alors justement il existe une autre solution sur Airbnb et peut-être que tu en as entendu parler ou que tu l'as découvert très rapidement mais je vais te rentrer un peu plus dans le détail tu as la possibilité de passer par Airbnb team alors, Airbnb Team, c'est quoi Airbnb Team, c'est un onglet, tu verras, qui va permettre de définir une équipe, comme son nom l'indique. Donc, en gros, les personnes qui composent l'équipe, euh, donc, donc, du compte principal, donc le compte du propriétaire. Donc, on peut créer des équipes. Donc, ce qui est bien, c'est que si tu veux, le compte qui va être créé, donc, faut bien comprendre qu'une équipe, c'est un compte, un nouveau compte Airbnb. Et ce nouveau compte Airbnb peut être tout simplement un, un duplicate, peut, peut être tout simplement un, comment dirais-je, un. un un, un compte qui, en fait, c'est juste un, un compte supplémentaire qui est la même qui se présente de la même manière que le compte principal, d'accord. C'est comme si on avait dupliqué, on avait fait un copier-coller du compte du propriétaire et que derrière on avait un autre compte avec un autre login, un nouveau mot de passe, etc. avec exactement la même chose, tout se présente de la même manière, enfin ou presque, parce que comme Airbnb, comme Booking, justement, on peut définir quand on définit son équipe, et eh bien l'équipe a accès à quoi, accès aux messages, accès aux réservations, accès à la partie financière, accès aussi à la partie. Partie tâche parce qu'il y a aussi cette partie-là qui existe sur Airbnb mais c'est pas l'objet de la vidéo et je t'en referai d'ailleurs une autre si ça t'intéresse pas mal non plus à la partie tâche sur qui il fait quoi euh, franchement euh, Airbnb a, a bien poussé son outil par rapport à ça mais encore une fois on va voir qu'il y a des limites et que malheureusement c'est pas hum, c'est pas aussi simple que ça parce que ce qu'il y a c'est que ce compte Airbnb donc qui va être un membre donc de la team il peut pas être cost c'est-à-dire que ça peut être qu'un compte vierge, un compte qui n'a pas déjà d'annonce, un compte qui n'est pas déjà co-host. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, tu es obligé à chaque fois de créer un nouveau compte par propriétaire. Je te donne un exemple, tu as un propriétaire qui tu gères ses appartements, eh bien, et tu peux créer un autre compte pour avoir une visibilité comme lui de la même chose. C'est-à-dire que tu n'auras pas le login et le mot de passe du propriétaire, tu auras ton login et ton mot de passe et tu auras accès à exactement la même chose. Mais par contre, ce compte Airbnb-là, bah en gros, il sera dédié à ce compte-là, d'accord C'est-à-dire que si tu as d'autres propriétaires, tu ne pourras pas tout rapatrier sur celui-là. Donc, ça veut dire qu'il va falloir créer autant de comptes, euh, comment dirais-je, de team, okay, que euh, de comptes que tu gères en tant que conciergerie. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu te retrouves avec une palanquée de, de comptes avec des logins, des mots de passe, en plus ça veut dire que les emails faut qu'ils soient différents. Alors le coût du téléphone, ça va, a priori on peut avoir un, le même téléphone, heureusement parce qu'à un moment donné, Airbnb avait bloqué cette possibilité-là. On pouvait avoir qu'un numéro de téléphone par compte. Donc là, ça veut dire qu'il faut que tu crées autant de numéros de téléphone, autant d'emails que de comptes qui vont finalement avoir une, la même fonction que le compte du propriétaire. Donc ça, ça peut être un peu embêtant. Alors, il existe des solutions avec like on -off, notamment pour se créer des numéros à trois fois rien, des numéros de téléphone supplémentaires. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait pour un pour un, pour un, propriétaire que j'accompagne pour ses sous-locations. C'est ce qu'on a mis en place. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la fonctionnalité team est plutôt pas mal si vraiment euh, la personne en question euh, ne gère finalement que les appartements du compte du propriétaire. Mais si tu gères d'autres appartements, donc dans le cas de la conciergerie, ben bah en fait, ça ne marchera pas. Il faudra que tu crées encore d'autres comptes par propriétaire. Donc en gros, un propriétaire, donc un compte Airbnb égale un compte d'une team, d'accord Et donc, ça veut dire que si tu as 10 comptes Airbnb, il bah, faudra que tu aies dix comptes euh, qui seront donc reliés comme team de chaque compte, d'accord Donc ça peut être un peu compliqué, chronophage, etc. Que... Mais c'est un moyen aussi d'avoir accès du coup à l'onglet euh, performance donc notamment sur donc les, les gains pour du coup avoir la, la main sur euh, donc l'aspect financier du compte du propriétaire si tu n'avais pas accès. Ça peut être quand même une solution mais on, va voir, on voit aussi tout très rapidement que si un jour tu gères 100 comptes Airbnb, bah ça veut dire qu'il faudra que tu aies 100 comptes Airbnb, euh, donc tes propres logins mot de passe pour pouvoir avoir une visibilité sur les comptes que tu gères du propriétaire. Et en plus de ça, on a un autre problème, c'est que quand on fait la synchronisation avec les, euh, les chain managers, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si tu as des comptes team, eh bien, en fait, tu ne pourras pas te synchroniser. Tu dois, le compte synchronisable avec le Share manager, c'est forcément le compte host, c'est-à-dire le compte propriétaire Airbnb. Donc, alors, c'est un peu compliqué comme ça, cette vidéo, si toi, tu n'as jamais fait tout ça ou tu débutes et tout. Bon, je peux comprendre, ça peut être un petit peu euh, un petit peu compliqué, mais sache que tout ça, il euh, y a des... voilà. Moi, dans le cas de mes formations, j'explique tout ça, bien évidemment, pour rentrer beaucoup plus dans le détail. Mais voilà un petit peu le... Le principe. Et donc, il reste la dernière solution, qui pour moi est la solution la plus euh, finalement euh, la plus simple, celle qui va te permettre finalement de tout faire, de d'avoir accès à l'aspect financier, d'avoir accès à, comment dirais-je, à tous les comptes, donc Booking, Airbnb, euh, Expedia, Abritel, etc., etc. C'est passer par un channel manager. Alors moi, je vais te parler de celui que j'utilise, celui que je connais bien, qui est donc BES24. Alors après, les autres, je ne connais pas précisément, mais je ne sais pas s'ils sont aussi avancés sur la partie conciergerie. Mais sache que BES24 est un outil où justement, il va récupérer toutes ces informations financières sur chaque réservation. Mais il va aussi récupérer ça et les ménages. Ça va bien être scindé parce que beaucoup de channel managers ré récupèrent la valeur totale de la réservation. Bah ouais, c'est cool, mais dedans, il y a les frais de la plateforme, il y a les frais de ménage. Alors tu vas me dire, ah bah oui, mais les frais de ménage, on les connaît avance. Oui et non, parce qu'il arrive parfois que quand il y a des réservations qui tombent, si les réservations sont sur une durée assez longue et qu'elles sont réparties sur deux mois, eh bien il arrive que la plateforme scinde également les frais de ménage. Ça nous arrive régulièrement nous sur des réservations. Donc ça veut dire qu'il y a un gros problème de visibilité derrière. Ça veut dire surtout qu'il y aura un retraitement de ta part, à chaque fois sur le fichier Excel. Nous, l'objectif, c'est qu'en gros, on a un export Excel, on applique nos 20 ou nos 25 ou 30 et boum, ça donne le montant total. Les frais ménages, on les additionne et du coup, on sort la facture finale. Il faut que ça aille très vite. Et donc, ce qui est bien avec Base24, c'est que lui, il va collecter les informations comme sur Airbnb, c'est-à-dire qu'il va bien collecter les ménages d'un côté, il va bien collecter les réservations de l'autre, il va bien collecter les frais de la plateforme et tout ça est bien éclaté. Et vu que c'est bien éclaté, et bien du coup, tu l'as compris, dans l'export Excel, tout est déjà mâché, prêt. Il n'y a plus qu'à appliquer notre pourcentage et c'est très simple. Alors, il y a un peu de paramétrage à faire. Je ne vais pas te mentir sur Base 4 C'est pour ça aussi qu'il existe des formations. Et d'ailleurs, euh, comment dirais-je, j'ai une petite formation euh, donc que je te propose gratuitement à découvrir dans la partie description. Tu iras la récupérer, euh, une formation qui dure à peu près une heure. Tu iras voir tout ça, justement, où je t'explique comment utiliser Base24. Donc, tu récupéreras ça, justement, dans la partie, euh, la partie description. Et donc, bien évidemment, il y a un paramétrage à faire sur Base24, c'est-à-dire qu'en gros, par défaut, PES24 ne collecte pas toutes les informations. Donc il va falloir que tu, bien, que tu paramètres tout ça donc, dans l'onglet Airbnb, si c'est Airbnb, et que du coup, dans, enfin dans l'onglet Channel Manager tout simplement, euh, Channel, et du coup tu vas dire que tu vas aller chercher toutes les informations, et également les informations financières. Du coup les informations financières vont être collectées donc, en même temps que les réservations, et en fin de mois tu auras la possibilité dans l'onglet Report, et eh bien tout simplement de exporter. Toutes les réservations qui ont eu lieu sur le ou les appartements euh, en question. Et comme ça, ça va te permettre d'avoir un export euh, qui sera euh, bah, tout aussi complet que si tu étais connecté avec le compte host donc du propriétaire. Donc Voilà un petit peu les quatre solutions que moi je te propose. Et bah voilà, avec ces solutions là, ça va te permettre toi aussi de faire de la facturation. Donc moi, je te recommande très sincèrement, soit la première, parce que du coup, tu as accès au compte du propriétaire et là, du coup, tu as la main totale. Mais encore une fois, il y a ces problèmes de code SMS qui peut être envoyé sur le compte, de, enfin, sur le téléphone du propriétaire. Et donc, ça veut dire qu'il faut le relancer, le contacter, etc. Et la dernière solution, la solution avec BASE24, où là, du coup, tu as, as accès à tout. Tu as toutes les informations comme sur Airbnb. Ok, il y a un peu de paramétrage, mais pour le coup, quand tu es une conciergerie, je peux t'assurer que ça va vraiment te simplifier la vie. » J'espère que cette vidéo t'a plu. Hésite pas à lâcher, et c'est le bon moment, le gros pouce bleu, justement, pour me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. n'hésite pas à la commenter, à me rajouter des questions que tu aurais par rapport à ça, ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, justement, sur. Euh... Parce que là, on rentre un peu plus dans le technique, donc j'aime bien faire des vidéos parfois techniques, d'autres un peu plus généralistes, pour que ça coïncide finalement avec aussi mon audience, que je sais qu'il y a des personnes qui m'attendent beaucoup sur des sujets beaucoup plus précis et techniques. Bien évidemment, dans le cas de mes formations, on rentre beaucoup plus loin, tu l'as compris. Mais j'espère déjà celle-ci,